Salut à tous, j'espère que ça va bien cette semaine, je suis toujours à Hong Kong. On va parler de ce qui a changé pour cette année, ou plutôt 2019, parce qu'à l'heure où la vidéo va être publiée, on va être rendu en 2020. Avant de poursuivre, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche qui va apparaître quelque part, pour rester au courant des dernières nouveautés et de liker ceci. Fait on y va! La vente sur Amazon, est-ce que ça fonctionne en 2019, fin 2019? Est-ce que ça va fonctionner en 2020? Est-ce que c'est toujours... D'actualité ou est-ce que c'est une pensée magique Dans les semaines dernières, on a fait avec nos étudiants. En fait, on a revu avec nos étudiants les dernières statistiques. Puis savais-tu que plus de 200 000 vendeurs Amazon ont un chiffre d'affaires de plus de 100 000 dollars Tu commences, c'est ton premier produit ou tu n'as simplement pas encore l'argent pour te lancer euh, de produit en produit C'est comprenable. Euh, nous, dans, pour notre part, on a comme le monde il nous pose souvent la question. Oh, mais vous, vous faites un gros chiffre maintenant. Avec combien ça vous a pris pour partir Combien ça nous a pris exactement en capital de départ? C'est 8 000 US, soit environ 10 500 Canadiens. On a fait travailler aussi nos au cartes de crédit, puis on, on peut maintenant dire qu'on vit pleinement la vie euh, qu'on qu veut avec Amazon. C'est tellement cool de se dire que tu fais ce que tu fais pour l'argent, oui, en partie, mais que ça te rend vraiment heureux parce que l'apport temps versus euh, gain, le, le capital que tu vas chercher avec Amazon, il n'y a aucune recette que je connais euh, qui est plus euh, performante que celle-ci. Puis, est-ce que je viens de dire ça? Est-ce que je viens de parler d'argent? Ben oui, au diable les préjugés. Puis, ça va nous permettre d'embarquer dans le plus gros projet de notre vie. Vous allez voir, les décors en arrière de nous vont changer semaine après semaine parce qu'on a décidé de absolument tout vendre. Amazon nous le permettait de partir puis de s'amuser à travers le monde puis de découvrir. Donc, si je te demande... Est-ce que toi, tu possèdes les habiletés requises pour le marché d'aujourd'hui? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es satisfait de tes résultats pour, disons, prenant en compte l'année 2019? Considères-tu que tu as travaillé beaucoup plus fort pour obtenir les mêmes résultats? Tu dois te demander pourquoi est-ce que c'est si difficile? Plusieurs entrepreneurs vont se sentir démunis à bien des égards dans ce marché face aux attentes des acheteurs et de leurs compétiteurs. Dire, ça fonctionne pas, il y a trop de compétition, euh, j'ai pas encore les reviews de base. Il y a un paquet, un paquet de facteurs qui viennent, il euh, faut prendre en considération. Le e-commerce, spécifiquement avec Amazon, ça évolue vite, très, très vite. Tu dois toujours être dernière tendance dans tout et de changer rapidement ou de t'adapter aux nouvelles euh, fluctuations du marché. Est-ce que ça veut dire que tu dois absolument changer de carrière? Absolument pas. Il faut simplement s'adapter, faut que tu apprennes, à, ou plutôt réapprennes, tout comme un médecin, un avocat qui se doit de le mettre à jour dans leur domaine respectif. On n'est pas les seuls. Parce qu'on est entrepreneur, on pense qu'une fois que c'est lancé, bien, il, la machine continue tout seul. Il faut simplement que tu te donnes le temps d'apprendre. Si on prend l'exemple du médecin, lui doit demeurer informé sur les nombreux avancements et développements en médecine et en pharmacologie et l'autre, si on prend l'exemple de l'avocat, euh, maîtriser les nouveaux courants jurisprudentiels ainsi que les changements dans les lois et leur application. L'année 2019 se termine ou est déjà terminée alors que tu regardes cette vidéo-là, vois-tu l'année passée pour 2018, on a fait 65 000 de ventes et on commençait. C'était notre première année pour le mois de décembre seulement ce qui était exceptionnel. Puis notre mois euh, s'achève en ce moment, pour le décembre, on a quatre fois plus de produits. Fait que je te laisse libre recours à ton imagination pour, te... pour que tu puisses imaginer combien de chiffres d'affaires qu'on a fait pour le mois de décembre seulement. Quand je vois les résultats, mois après mois, euh, c'est tout simplement fantastique, même incroyable. Puis à la limite, un peu trop beau pour être vrai. Pourquoi? Est-ce que je dois te le prouver? En fait, Fauve, elle l'a fait au printemps dernier. Il y a une vidéo qui est toujours en ligne, qu'on annonçait qu'on faisait 95 000 par mois à cette époque-là. Oui, oui, on a vraiment étalé tous nos chiffres. Euh, et tu sais quoi? Bien, on a eu plus de mauvais commentaires à la suite de cette vidéo-là. Pourtant, on voulait agir en toute transparence que de commentaires positifs. Mais c'est correct, parce que le monde sont choqués, fâchés, ou même voire jaloux que des gens réussissent sans que ça soit trop difficile. On ne comprend pas ces personnes-là, on a laissé passer Puis on offre notre méthode à la portée de tous, par le biais de la formation. La question, c'est pas « est-ce qu'il y a un marché? » mais « comment est-ce que je peux réussir à percer dans ce marché-là? » Voici quelques questions que tu dois te poser pour ça. Quelle stratégie que tu dois mettre en place euh, si j'en avais un autre, ce serait comment est-ce que tu dois bien analyser tes produits. Tu ne veux pas acheter n'importe quoi pour que ça se rende en entrepôt, ça se rende sur le marketplace, puis que finalement ça ne se vende pas, puis que tu sois devant, obligé de vendre à perte. Une autre question, comment susciter de l'intérêt avec ton produit? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vends une montre, disons, noire, rouge, bleue, que ton compétiteur utilise la même? Qu'est-ce qui va faire en sorte que toi, tu sois différencié? Une autre question qu'on peut se poser, comment créer le sentiment d'urgence? Lightning deal, rabais, giveaway, tout ce que tu peux mettre en place pour que ton acheteur choisisse ton produit versus un autre. Comment rediriger aussi euh, efficacement euh, des bons listings? Une autre question qui peut être intéressante, comment présenter son produit sous son meilleur jour Quand je parlais d'une montre, que ce soit bleu, blanc, rouge, il faut toujours que ce soit optimal. Il faut toujours que tu ailles un ou deux pas en avant de ton plus proche compétiteur. Donc, imagine-toi en parfaite maîtrise de tous ces éléments essentiels pouvant répondre à chaque question redirigeant ton produit afin de susciter un intérêt réel et immédiat de ton acheteur qui ne pense même pas aller voir ton compétiteur qui clique automatiquement pour acheter le tien via la buy box si tu la possèdes. Je te dirais pas que ça va être facile, mais je te dirais que ça va être beaucoup plus simple que tu le crois. C'est le temps de se retrousser les manches pour 2020 puis de partir l'année en Lyon, sur ce, bien, je te souhaite une bonne continuité. Que tu sois un débutant ou un peu plus avancé, même voire expert, tu te dois de considérer Amazon FBA comme une business. Puis crois-moi, si tu le fais, le gain va être là, puis tu vas m'en remercier plus tard. Sur ce, bien, je vous dis ciao, à la prochaine!